Alors salut Guillaume, je te remercie de m'avoir accordé cette petite interview. Alors je suis aujourd'hui avec Guillaume qui est euh, l'auteur du blog Comment devenir riche, donc comment avec un K. Euh, donc euh, on va en découvrir un petit peu plus euh, sur toi aujourd'hui, je te remercie. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en une minute rapidement pour euh, présenter ton parcours, qu'est-ce que tu fais, ton expérience Bien, bonjour David, bah merci pour cette interview euh, à toi aujourd'hui. Euh, alors mon parcours, pour faire très vite, parce qu'il est un petit peu bizarre, euh, à la base je suis prof de sport, préparateur physique, euh, ensuite j'ai bossé 4 ans dans l'hôtellerie de luxe en tant que voiturier, après j'ai été 5 ans à mon compte euh, en tant que courtier dans la finance et dans l'assurance, donc là où j'ai géré euh, des grosses équipes, et puis euh, depuis 2000, fin 2011, euh, je suis euh, entre autres sur euh, des, des blogs internet, donc effectivement sur le blog « Comment devenir riche » comme tu l'as dit. Euh, ma formation en voir président et puis un tout nouveau blog que je viens de lancer aussi sur euh, l'alimentation. Ok, bah ça fait pas mal de pas mal de choses. Donc par rapport à ton idée principale, ton premier site internet, je suppose, comment devenir riche, c'était ton premier blog, c'est ça C'est ça. Comment est-ce que tu as eu ton idée de créer ce blog et quel problème voulais-tu résoudre à ce moment-là Je voulais résoudre à la base mon problème, <rire> ton qui problème. était. <rire> En fait, j'ai bossais dans la finance, comme je t'ai dit, et je bossais 70-80 heures depuis… Euh, enfin, j'ai fait ça pendant 5 ans, et puis bah, au bout d'un moment, tu es un petit peu fatigué, et euh, j ai, j ai, je suis tombé sur le livre que tu dois connaître qui s'appelle « La semaine de 4 heures mmh. qui, euh, qui », qui m'a mis une bonne claque dans la tronche à l'époque, euh, qui m'a montré qu'effectivement, on n'était peut-être pas obligé de bosser 70-80 heures pour gagner sa vie. Donc, ça a remis en, en cause et en question pas mal de, de choses que je pensais. Et donc, ben en fait, j'ai commencé par là en disant qu'effectivement, euh, comment euh, décorréler mes revenus de mon temps passé Et donc, la meilleure manière de le faire, à mon sens, c'était effectivement de mettre en place un business sur Internet qui, euh, qui pouvait fonctionner entre guillemets presque tout seul une fois qu'il était créé. Donc, c'est dans cette idée au début que j'ai créé le blog en fait. D'accord. Et par rapport à la thématique, comment est-ce que tu as eu cette idée ben En fait, euh, je suis parti de mon expérience parce qu'en cinq ans, j'ai rencontré euh, plusieurs milliers de clients je gérais une équipe de plus de 50 personnes donc j'avais quand même pas mal de connaissances sur tout ce qui était lié au patrimoine assurance comment voilà comment faire grandir son patrimoine tout ce qui est management aussi donc je me suis dit bah je vais transmettre mon expérience dans un premier temps puis on verra bien comment ça réagit je suis parti comme ça en fait ok d'accord donc c'est sympa quelque chose de tout simple et puis finalement bah, le fait de l'avoir fait voilà ça t'a permis de, de, de donner vie à cette, cette idée et euh, donc pour en savoir un petit peu plus par rapport à tes stratégies, comment tu as fait pour acquérir, pour transformer cette, cette idée, ce blog en une véritable entreprise, comment est-ce que tu as eu ton premier client Mon premier client, euh, bah pour savoir qu'est-ce qu'il voulait, j'ai fait une chose simple, je lui ai demandé en fait, euh, à mes premiers lecteurs de, euh, sur quoi il voudrait plus d'informations par rapport effectivement aux, aux thématiques que je transmettais à travers les, les articles. Mmh. Et puis une thématique qui sortait pas mal, que j'avais bien en tête aussi, c'était tout ce qui était lié à la création d'entreprise. Euh, C'est-à-dire que beaucoup de monde se posait la question, enfin beaucoup de monde avait envie de, de créer une entreprise ou alors de se faire un revenu annexe en plus du, euh, du job euh, qu'ils avaient en, en premier. Mais il y en avait très peu qui savaient en fait comment s'y prendre. Et comme moi, euh, bah, pendant 5 ans, c'est un peu ce que j'ai fait, la création d'entreprise aussi à travers euh, ce que j'ai fait moi et puis l'équipe que j'ai créée. Ben, je me suis dit ce serait peut-être sympa de, de créer une formation qui explique effectivement de A à Z euh, comment est-ce qu'on peut partir de même en amont de l'idée jusqu'à comment développer le chiffre d'affaires en fait. Et donc je suis parti comme ça et le premier client, ben, je l'ai eu grâce à la liste d'abonnés que j'avais à mon blog. Une fois que j'ai lancé la formation, je l'ai présenté à ma, à ma liste et mon premier client, il est arrivé d'ici en fait. OK, donc dès le début, dès que tu as lancé ton blog, en fait, tu, tu l'avais fait pour que ce soit, pour que ça finisse en business, pour que ça finisse en entreprise, ou alors est-ce au début, c'était simplement par, par passion ou tu pas d'idée derrière la tête de monétiser derrière ce, cette activité Alors, bah, je l'ai fait par passion, effectivement, au début, parce que pour écrire sur quelque chose sur la durée, il faut que ce soit passionnant, sinon ça dure pas très longtemps, mais évidemment, j'avais en tête de le, de le monétiser. La seule chose, c'est qu'au début du blog, je savais pas du tout euh quelle piste fallait suivre pour effectivement gagner de l'argent avec un blog parce que avant de créer ce blog j'avais aucune connaissance internet, aucune connaissance des business internet donc je me suis dit de toute façon comme beaucoup de choses je vais je vais lancer, je vais apprendre sur le tas, et puis je verrai bien comment quelle piste prendre pour avancer. D'accord, donc c'est intéressant de voir que tu as euh, lancé cette activité et que euh, sur la base même de la valeur que tu as portée, as pu en faire un business, même si à la base bah, c'était pas vraiment ton idée principale. Est-ce que tu tout ça, donc tu le savais avant de te lancer, est-ce que tu t avais déjà ce, ces connaissances, est-ce que tu as des, des lectures favorites, des livres que tu as dû lire, euh, quelque chose qui t'a mis le pied à l'étrier pour, pour te lancer ben En fait non, je ne savais pas du tout, euh, j'avais pour ambition effectivement que ça devienne un business, enfin en tout cas de le rentabiliser, euh, mais euh, quand j'ai commencé, c'était vraiment par passion, comme j'ai dit, de, de transmettre ce que je savais, mais je ne savais pas quelle piste ça allait suivre pour effectivement pouvoir le rentabiliser. Donc au niveau des lectures, bah, je lisais pas mal de blogs euh, de ce qui se passait à l'époque, notamment avec Olivier Roland, Aurélien Macœur, euh, les personnes, on va dire, les premiers qui ont émergé sur euh, bah, comment rentabiliser un blog, on va dire. Mm -hmm. euh, et puis, bah, je me suis rendu compte qu'effectivement, créer une formation par rapport à mon expertise et puis la transmettre à, à mon audience, c'était a priori la meilleure façon de rentabiliser. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. Okay. Et euh... Donc pour passer sur un autre sujet, est-ce que tu pourrais décrire ton environnement de travail quotidien Qu'est-ce qui te permet de, de, rester de, de rester motivé aussi bien physiquement que mentalement Comment tu travailles, tes habitudes de travail, etc. Ben en fait, j'ai des habitudes de travail un peu bizarres parce que j'ai la garde alternée de mon fils. Donc il y a une semaine où euh, j'ai le fiston à la maison, une semaine où je ne l'ai pas. Donc j'ai deux semaines de travail qui sont différentes. Euh, je travaille à la fois de la maison, là on est chez moi dans ma pièce principale. Mm -hmm. euh, je travaille d'ici, ou alors j'ai un bureau aussi qui est à 1 km de la maison euh, que j'ai pris pour deux raisons, la première c'est que du coup j'ai des collègues qui sont là-bas et ça permet de voir du monde, de sortir un peu de la maison, et puis aussi parce qu'il est en zone franche, donc ça permet de payer de moins d'impôts et, et de charges sociales. Donc sur, le, sur les lieux de travail, voilà c'est ça. Après sur les habitudes, quand j'ai mon fils, bah, je me lève à 7h30 parce qu'il faut aller à l'école le matin, euh, quand tu... voilà c'est mieux. Et puis, euh, bah voilà, je travaille après jusqu'à 17h, 17h30 quand je vais le chercher chez la nounou. Et puis, quand j'ai pas mon fils, bah, du coup, je me lève plutôt vers 9h parce que je suis pas trop du matin. Mais par contre, ça m'arrive souvent de bosser jusqu'à minuit. Je bosse en fait quand j'ai envie, j'ai pas tellement de, de choses imposées en vérité. Ok. Mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas besoin de ne voilà, de, de, de pas avoir de responsabilité. Tu, tu le fais quand même malgré le fait que tu es un enfant. Donc bon, c'est intéressant. Est-ce que euh, tu pourrais nous dire comment tu fais pour maintenir la motivation tous les jours Est-ce qu'il y a eu des occasions où tu as voulu abandonner en cours de route euh, Les espèces de trucs, astuces que tu... que tu as mis en place pour conserver la motivation ben, La première des motivations, c'est euh, la liberté en fait. c'est euh, Depuis 2006, je suis à mon compte. Euh, J'étais 4 ans salarié avant d'être à mon compte. Et euh, au-delà de l'argent qu'on peut gagner, c'est plus l'aspect liberté qui est vraiment important pour moi, c'est-à-dire, de bah, comme je viens de te le dire, c'est-à-dire de des fois de te lever à 9h ou 10h du matin, mais euh, bosser jusqu'à minuit, de ne pas avoir de compte à rendre, pour moi ça c'est vraiment le, le plus important euh, de ma vie, de, de, de gérer mon fils comme je le veux, si je dois aller au pédiatre, je ne demande pas au patron de prendre l'après-midi, je veux vais, je vais au pédiatre, enfin voilà, de pour moi c'est vraiment important de, de pouvoir gérer ma vie euh, sur l'aspect organisationnel, de ne dépendre des collègues pour partir en vacances comme ça a pu être le cas quand j'étais salarié etc de vraiment de gérer ma vie c'est vraiment ça qui est, le, qui est le plus important et qui maintient ma motivation au quotidien de de savoir pourquoi pourquoi je bosse et pourquoi est-ce que je fais ça la raison est simple c'est juste pour mener la vie que j'ai envie quoi c'est tout d'accord donc c'est tu as toujours en fait tous les jours cet objectif de liberté c'est ça qui te permet de rester motivé tu t'es jamais dit euh... Ah non, j'y arrive pas, c'est trop dur, euh, bon je vais faire autre chose parce que je fais trop de, trop de sacrifices, donc euh, Non, t a, t a, tu t'es jamais euh, posé ce fait, genre de questions. Ouais si tu te les poses, je me les suis plus posé quand j'étais dans la finance parce que bah, effectivement je faisais euh, 70-80 heures, donc là des sacrifices j'en ai fait pas mal parce que je me suis pas occupé de, de mon ex-femme et de mon petit à l'époque. Euh, donc bah, ça servit d'expérience aussi, c'est-à-dire que maintenant les business que je construis, euh, je veux ne plus avoir d'obligations financières, d'obligations de salariés, d'équipe d'obligations de pression euh, temporelle de management, enfin tout ce que ton, ce qu'on peut imaginer. Euh, même si j'étais à mon compte, j'avais quand même beaucoup de pression dans tous les sens. Donc maintenant, voilà ce que je construis, je m'efforce de le faire, euh, de ne pas avoir de fil à la patte et euh, de faire aussi en sorte que je construise euh, sur le long terme, de, de, la, sur la création de portefeuille de clients, etc., que ce soit une création de valeur pour moi et que je puisse la revendre si un jour je vais partir euh, le caille Ok. Et au sujet de tes, de, de tes habitudes de travail, quels sont les logiciels et applications qui sont indispensables à tes yeux pour faire tourner un business comme le tien bah, C'est relativement simple, les blogs ils sont sur WordPress comme, euh, comme beaucoup donc ça il n'y a rien de plus, euh, plus simple. Euh, après, pour ma, la vente de ma formation, j'utilise euh, WordPress, je l'ai noté, euh, Wishlist plutôt, pardon, Wishlist. Mm -hmm. euh, et puis, euh, c'est ça en fait, c'est ce logiciel qui distribue ma, ma formation automatiquement toutes les semaines. Et puis, j'ai WordPress Affiliate pour gérer tout ce qui est les, les ventes des affiliés euh, au niveau des, des rémunérations de commission. Et puis, WordPress Store pour gérer les, les différents euh, produits que je vends, les différents e-books et formations. WordPress les... E-store, ouais. okay. euh, Enfin, e-commerce, mais e le, mm -hmm. le magasin en e quoi. <rire> euh, mais ouais, rien de plus. Je suis pas très doué en informatique, moi, donc je, je réduis au minimum de, de ce que je peux et de mes connaissances, quoi. D'accord. Donc, euh, en fait, toi, t'es pas trop à la base euh, un geek de l'ordinateur. Tu t'es lancé <rire> simplement avec euh, ce que tu avais c'est-à-dire tes connaissances euh, sur le business. Ouais, euh, non, je ne suis vraiment pas un geek et la preuve, j'ai fait une connerie euh, du départ, c'est-à-dire que j'avais du temps et de l'argent, j'avais pas euh, de l'argent mais pas de temps, pardon. Donc je me suis dit, je vais payer quelqu'un qui va me créer mon site. Et, <rire> et, et du coup, j'ai payé 1500 euros pour au bout de 4 mois avoir la moitié d'une page et ça ne allait pas, c'était pas réactif et tout. Donc voilà, j'ai perdu 1500 euros et je me suis rendu compte qu'avec WordPress, on pouvait faire ça tout seul en deux heures. Mais bon, voilà, ça fait partie des erreurs effectivement que j'ai pu faire parce que j'avais pas de connaissances justement dans, dans ce milieu-là. Ouais, j'avais eu ce genre d'expérience euh, au début puisque j'avais eu un site internet que j'ai que j'ai fait créer de A à Z donc qui n'avait rien à voir avec un site de contenu comme comme un blog et j'ai eu le même type d'expérience que toi en faisant appel à un prestataire qui a tardé des mois et qui m'a pris beaucoup d'argent pour au final avoir un résultat qui n'était pas euh, pas satisfaisant par rapport aux attentes et au cahier des charges enfin bref ça arrive et puis bon ça sert d'expérience comme tu l'as dit Exactement. Ouais. Euh, si tu aimerais interviewer un entrepreneur comme on le fait actuellement, euh, toi et moi, euh, dans le monde entier, ça serait qui Est-ce que, voilà, que tu as quelqu'un euh, que tu. un espèce de mentor, entre guillemets, que, que tu apprécies, que tu apprécies les lectures Ouais, ça serait. Euh, J'ai mangé le nom là dans la seconde, mais le PDG de Virgin, tu vas m'aider, je suis sûr que tu connais. Oui, Richard Bronson. Richard Branson, merci, je ne pas pourquoi. <rire> J'ai lu sa, sa, son dernier bouquin il n'y a pas très longtemps, et puis c'est un entrepreneur que j'apprécie, euh, j'ai pu voir pas mal d'interviews de, de lui aussi sur internet. Je trouve sa façon de, de gérer, on peut appeler ça un empire, parce qu'il a des, des c'est même plus des dizaines, c'est des centaines de sociétés différentes, avec des milliers d'employés, et je trouve sa façon de d'appréhender la vie, de gérer ses entreprises, et à la fois aussi ses, euh, bah, ses équipes, ses salariés, de manière euh, très humaine, donc ouais, si j'avais quelqu'un à, à, interviewer ce serait lui. Ouais. il a une personnalité assez singulière aussi ah, ah, ah, clair. ok je te remercie est-ce que euh, maintenant on arrive sur la fin de l'interview est-ce que tu pourrais me donner euh, les trois meilleurs conseils que tu as reçus euh, d'autres entrepreneurs et qui, que tu as appliqués et qui ont fait une différence pour toi euh, le premier c'est un de mes mentors dans la finance qui me l'a donné et que j'ai appliqué depuis et qui fonctionne très bien c'est une petite phrase qui dit succès et confort s'excluent mutuellement Okay. Euh, ben là, ça veut dire qu'effectivement, si tu fais toujours les mêmes choses et les choses de, qui sont ce qu'on appelle dans ta zone de confort, tu, tu fais toujours des choses que tu connais, ben, finalement tu auras toujours les mêmes résultats. Et que si tu veux grandir en, en termes de.. pas en termes d'âme, mais grandir.. Euh, Enfin, je pense que tu vois le sens de ce que je veux dire, mm -hmm. on va dire. Eh ben, il faut commencer à faire des choses euh, qui sont au début de l'inconfort et puis qui, au fur et à mesure du temps, deviennent dans ta zone de confort. Et de par ce fait-là, ben, la zone de confort s'agrandit au fur et à mesure du temps. Et du coup, tu te mets à faire des choses de manière euh, habituelle qui, peut-être quelques années auparavant, t'aurais mis en stress, en sueur ou autre. Et euh, je trouve que c'est une bonne conception de la chose. C'est que si tu veux grandir, euh, voilà, si tu veux t'élever, il ben, faut t'habituer à faire des choses que tu ne sais pas faire pour... Euh, pour avancer quoi c'est vrai que euh, ce que tu dis derrière chaque entrepreneur qui a euh, réussi à mettre en forme ses projets il ya toujours un nombre euh, très élevé de d'appels ou de discussions très inconfortables qui mettent mal à l'aise derrière euh, que la personne n'aurait euh, a eu peur de les faire ou qu'elle aurait peut-être pas eu forcément envie de les faire mais du coup voilà en, en ayant fait c'est peut-être ces appels ces discussions ça a peut être changé la, la façon de de faire son de gérer son activité donc c'est intéressant ce que tu dis mais deux autres conseils donc deux autres conseils ça serait alors ça c'est pas une phrase mais c'est une de manière générale même si ça paraît bateau c'est euh, pour s'en sortir malgré tout il faut travailler beaucoup mm -hmm. euh, dans la finance je m'en suis très vite sorti beaucoup mieux que pas mal de mes collègues à l'époque n'est pas parce que j'étais plus intelligent c'est juste parce que j'ai travaillé beaucoup plus euh, donc malgré tout, même si je me suis calmé sur ce, cet aspect-là, euh, ça n'empêche pas que si on veut réussir dans un domaine d'activité qu'on ne connaît pas, il faut, il faut malgré tout trimer au début, euh, beaucoup apprendre, euh, comprendre le secteur d'activité dans lequel on veut se lancer et euh, c'est aussi une des bases du succès, euh, c'est le travail, On faut pas arriver, on n'arrive pas en buvant des margaritas euh, à concours les jours, quoi, ça c'est clair. Ah ce serait trop beau. Euh, vrai, et donc un troisième conseil Troisième conseil, je dirais qu'au euh, niveau entrepreneuriat, ça serait de savoir s'entourer, de ne pas, euh, pas rester tout seul. Parce que, je le dis dans ma formation, c'est euh, un entrepreneur seul est un entrepreneur mort. À mon sens, voilà, celui qui sait tout faire, euh, il n'est bah, pas encore né. Euh, donc moi le premier, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Et donc l'idée c'est euh, bah, de rencontrer des gens qui ont des compétences, des connaissances que l'on n'a pas, pour euh, bah, s'enrichir évidemment les uns, euh, les uns et les autres. Et du coup, bah, au fur et à mesure du temps, se créer ce que j'appelle sa dream team, c'est-à-dire de savoir euh, si demain j'ai besoin d'une un, personne qui connaît en technique sur Internet, je sais qui aller voir. Si j'ai besoin de quelqu'un qui me fait un logo, je sais qui aller voir. Si j'ai besoin de conseils au marketing je sais qui aller voir. De, de voilà, de se créer sa dream team de, de personnes qui ont des compétences qu'on n'a pas pour que bah, eux, de leur côté aussi, quand ils ont besoin de conseils sur lesquels je peux les aider, ils viennent vers moi et de, bah, de tous avancer euh, ensemble. Quoi. Pour moi, c'est un conseil important. Ouais. Ok, super, bah merci pour ces trois conseils que je partage totalement. Euh, si aujourd'hui tu imaginons qu'il qu y a un tremblement de terre, les serveurs sur lesquels ton, tes sites Internet sont hébergés euh, brûlent, si tu devais recommencer à partir de zéro, tu recommencerais par quoi le, le business Internet tu veux dire Oui. Euh, bah écoute sincèrement alors je sais pas si c'est la meilleure solution en tout cas c'est celle qui m'a plu qui est pas la plus rapide ça c'est sûr mais je referai pareil c'est à dire de, de transmettre du contenu sur euh, bah, des compétences que j'ai pour euh, se créer une audience au fur et à mesure et puis avoir des, euh, bah, des personnes qui te suivent qui interagissent avec toi qui te posent des questions par mail euh, d'avancer comme ça et du coup au fur et à mesure euh, du temps bah, de, de de vendre un petit peu tes compétences aux personnes qui sont prêtes à payer pour en savoir plus. C'est ce qui a marché pour moi, alors euh, c'est loin d'être un business qui se compte en centaines de milliers d'euros, ce n'est pas le modèle de business le plus rapide non plus, mais voilà moi je gagne à peu près 15-20 000 euros avec mes blogs euh, par année, donc ce n'est pas ma, mon revenu principal, mais c'est un bon, un bon à côté. Donc je pense que c'est une, une bonne manière, je il y en a beaucoup qui seraient contents de gagner 15 000 euros en plus de leur travail actuellement, donc euh, c'est une bonne manière de faire je pense. Ok, d'accord. Donc, euh, bah Merci pour toutes ces réponses et pour euh, bah pour terminer l'interview, une dernière question, quel, quel serait le dernier conseil que tu pourrais donner euh, aux personnes qui, qui nous regardent et qui aspirent à créer leur entreprise et qui sont euh, bloquées depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, qui ont, euh, je ne sais pas, sur différents aspects aussi bien techniques que stratégiques, qui sont bloquées dans leur projet, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là bah ça c'est facile, ça arrive souvent, on contacte souvent par mail des, des personnes qui sont sur leur création d'entreprise, enfin leur création de projet depuis six mois, un an, deux ans, et qui n'ont toujours rien fait. Donc le conseil il est simple, c'est qu'il faut agir, il faut se lancer au bout d'un moment, de faire l'entreprise idéale sur le papier, ça, ça marche sur le papier, mais ça ne marche pas dans la réalité. Donc à mon sens c'est vraiment de, de y aller, il y aura forcément des conneries de fête, mais c'est pour moi la meilleure façon de, bah de comprendre les conneries qu'on fait et de ne pas les refaire, donc d'avancer. Euh, et de toute façon l'entreprise idéale que l'on peut se créer sur le papier en pensant à tous les problèmes qui peuvent arriver ça sera pas les mêmes problèmes qui arriveront dans la, dans la réalité donc j'ai pour habitude de dire ça sert à rien de se prendre la tête sur des problèmes qui sont encore pas arrivés donc d'agir voilà, et les problèmes ils arriveront au fur et à mesure et un entrepreneur il doit être flexible c'est à dire qu'il doit s'adapter euh, c'est pas tous les jours la même chose mais c'est ça aussi qui est intéressant donc d'agir, de, de interagir et, et d'avancer je suis plus comme ça et je pense que l'entrepreneur entre guillemets idéal euh, doit être dans l'action plutôt que dans la réflexion euh, et puis finalement jamais agir parce que de toute façon on le voit ceux qui font que réfléchir j'ai des gens qui me posent des questions depuis deux ans, ils ont toujours rien fait quoi alors qu'ils euh, n'ont pas besoin de quitter leur job, ils pourraient créer quelque chose en plus de leur travail euh, pour voir si effectivement ça fonctionne, sans prise de risque etc mais ils n'ont toujours pas fait parce qu'ils veulent lancer l'entreprise idéale et, et au final quand ils lanceront bah, peut-être ce qu'ils veulent faire ce sera plus d'actualité le marché sera saturé, il y a plein de raisons qui font que de toute façon si au bout de deux trois mois on n'a pas commencé à faire quelque chose une grande chance qu'on fasse jamais rien en fait ça c'est un super conseil par exemple pour pour illustrer ton conseil moi ce que au, au début euh, j'achetais beaucoup de plugins de logiciels parce que j'avais l'opportunité de le faire on me disait voilà avec ça, vous allez pouvoir faire ça je me, et je me disais tiens quand j'aurai euh, telle chose ben voilà j'aurai déjà le plugin et puis euh, si je sais pas maintenant ce sera trop tard et du coup après le jour où j'ai eu ce problème donc euh, de par exemple, mettre la publicité sur un site, bah, le plugin soit il était périmé, soit il était plus mis à jour, donc euh, j'étais obligé du coup d'en acheter un autre. Donc du coup, ça illustre bien ce que tu dis de pas essayer de, de résoudre des problèmes euh, avant qu'ils ne soient arrivés, plutôt de se concentrer d'abord sur euh, agir et ensuite, voilà, de, de chercher à résoudre les problèmes une fois qu'ils sont là. Quand mmh. j'étais la finance pour, pour illustrer ça, je leur disais si demain vous voulez, euh, j'habite à Lyon aussi, vous voulez euh, traverser Lyon de du côté nord au côté sud, euh, vous n'allez pas prendre votre voiture en, en attendant que tous les feux de la ville soient ouverts pour y aller. Quoi. Bah, vous y allez, et puis il bah, y aura des feux rouges au milieu, il faudra s'arrêter et il faudra repartir. L'entrepreneuriat, c'est pareil, ça ne sert à rien d'attendre, d'espérer que tous les feux soient ouverts pour euh, lancer le business, il n'y aura jamais tous les feux verts il faut se lancer, et puis sur la route, il y aura des feux rouges, il y aura des sens interdits, il faudra bouger, il faudra tourner, mais, mais celui qui se lance pas, qui lance pas la machine, il fera jamais rien. Quoi ok bah, je te remercie pour ce dernier exemple et pour tous tes conseils pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui euh, bah, pour vous qui nous regardez j'espère que cette, cette interview vous aura plu que vous aurez euh, tiré le maximum de conseils aussi bien euh, au niveau professionnel qu'au niveau personnel pour euh, développer votre activité votre web entreprise et puis euh, bah, voilà je vous invite à, à aller visiter les sites internet de guillaume pour en savoir plus sur son activité et puis ben voilà, je te dis à bientôt et je te remercie une nouvelle fois pour, pour, tes, pour tes réponses. Merci à toi David, à bientôt. À bientôt. Ciao.